Bonjour et bienvenue pour notre retour sur la chaîne Destination Camping Car. Comme vous, nous avions hâte de pouvoir reprendre la route et après une longue période de questionnement, mais aussi pour des contraintes évidentes de Covid, nous voici donc de retour avec un nouveau camping car qui va nous accompagner. Il s'agit du Challenger 337 GA en version premium que nous allons vous présenter puisque nous l'avons utilisé pendant quelques mois déjà sur les routes de France. On vous raconte tout ça après le générique. C'est donc à bord de ce Challenger 337GA que nous avons choisi de voyager cette année. Il s'agit de la version Graphite Edition Premium qui est sur Porter Ford en boîte automatique avec 170 chevaux. Il s'agit d'un modèle plus compact comme le veut la tendance. Alors pourquoi avoir fait le choix de ce Ford 170 chevaux Eh bien tout simplement parce que nous l'avions essayé il y a deux ans sur le salon VDL et nous avions été séduits. Mais au-delà de ça, nous avons rencontré un tas de voyageurs qui roulaient avec ce véhicule. La boîte automatique fait merveille et nous sommes allés l'essayer un petit peu sur les routes de France, à la fois en montagne, sur l'autoroute et en pleine. Il faut dire qu'il a de la gueule ce porter Ford avec sa calandre massive à l'américaine et ses phares xénon. Quant à l'édition Graphite avec cette couleur gris taupe, elle apporte un petit peu de nouveauté par rapport aux précédents véhicules que nous avions l'habitude d'utiliser. Sur la partie droite du véhicule, nous allons trouver une porte avec une fermeture de points centralisée le compartiment pour la cassette des toilettes, une prise de gaz extérieure que nous apprécions particulièrement puisqu'elle nous permet de pouvoir brancher notre barbecue au gaz Kadak, le compartiment du gaz qui est situé évidemment juste à côté, la vanne pour la vidange des eaux usées, et enfin, sachez que dans la nomenclature Challenger, le GA à la fin indique toujours qu'il y a un garage et non pas un simple coffre de rangement. C'est donc une grande porte que vous avez avec deux points de fermeture. Notez les nouvelles poignées avec les serrures qui semblent plus solides que celles des années précédentes. Et regardez, lorsque j'ouvre la porte, le loquet reste relevé. Quand je la ferme, il reste toujours relevé tant que vous n'êtes pas venu le refermer et que vous n'avez pas reloqué votre porte. Sur la partie gauche du véhicule, nous allons avoir la prise pour le raccordement électrique du véhicule, ce que l'on appelle ici la Technibox, c'est-à-dire la partie dans laquelle on va retrouver à la fois les disjoncteurs et les fusibles, qui est une partie qui est protégée. On va trouver le réservoir d'eau que l'on va pouvoir remplir ici, mais également que l'on va pouvoir laisser ouvert pour l'hivernage ou si on a besoin de nettoyer l'intérieur du réservoir. A noter qu'il y a ici un compartiment qui permet l'évacuation de l'eau. On ne mouille jamais l'intérieur du véhicule. Et juste à côté de la Technibox, on a une prise pour une douche externe. Il y a une astuce qu'il faut que je vous raconte, parce que sinon vous allez passer quelques heures comme moi à chercher la manette pour ouvrir le capot. Le capot s'ouvre avec la clé de contact que l'on va venir ficher ici et c'est lui qui va déclencher l'ouverture. Les rétroviseurs sont à réglage électrique et ils sont dégivrants. Côté dimension, c'est un véhicule qui fait 7,19 m de long pour 2,89 m de haut. On voit donc que Challenger a la volonté de vouloir à la fois réduire le poids et la longueur de ses véhicules. On y gagne donc en maniabilité, mais ce n'est pas sans conséquence sur les aménagements intérieurs. Comme je l'ai dit précédemment ce véhicule mesure 30 cm de moins que le précédent que nous avions alors ça ne saute pas aux yeux quand on rentre dans le véhicule puisque la cuisine fait sensiblement la même taille le frigo fait également la même taille puisque c'est un 120 litres et puis il y a euh, tout le changement du design avec le mobilier qui est euh, ici en gris foncé on a les coussins qui sont en finition premium avec graphite qui est siglé sur les fauteuils donc quand on arrive dans le véhicule on a une belle sensation d'aisance de qualité et on est tout de suite à l'aise lorsque vous serez en position salon comme c'est le cas actuellement vous bénéficierez d'une tablette pour agrandir votre plan de travail pour ceux qui ont des véhicules plus anciens vous, vous souvenez la poignée qu'il fallait aller chercher qui marchait jamais cette table c'est terminé on peut enfin la manipuler à loisir comme on en a envie il suffit juste de la pousser, de la tirer, elle se manipule toute seule et elle est toujours stable. Fini les gazinières 3 feux, la tendance est aux gazinières 2 feux pour une question de place et d'espace sur le plan de cuisson. A noter aussi dans la cuisine une petite astuce toute bête mais qui en ravira plus d'un j'imagine pour ceux qui cuisinent en tout cas. C'est ce petit support de boîte à épices qu'on a ici directement à portée de la main. Toutes les baies vitrées sont équipées de moustiquaires et de stores occultants. Nous avons choisi de conserver les aménagements que nous avions les années précédentes à savoir une chambre avec deux lits jumeaux pour les enfants ce sont eux qui l'utilisent c'est leur espace ça peut également se transformer en chambre avec un grand lit et puis au milieu il y a ce qu'on va appeler le bloc sanitaire à savoir la salle de bain ici et la douche ici et c'est également sur cette partie que les centimètres ont été rognés ce qui nous oblige parfois à quelques contorsions pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Mais la chose qui, que, que l'on trouve toujours super intéressante, c'est que ici, on peut séparer, grâce à cette porte coulissante, on peut iso isoler la douche et la salle de bain en général en une seule pièce que l'on va pouvoir fermer avec cette porte. Donc, on a deux portes, ce qui nous confère une grande salle de bain. Cette chambre présente plusieurs avantages. Côté configuration, on a deux lits de 90 de large. Mais si on rajoute ici cette partie là qui se déploie et vient jusqu'ici, on arrive à avoir un très grand lit avec les coussins supplémentaires. Et c'est l'option que nous choisissons quand nous voyageons, Marie et moi, seuls sans les enfants, de manière à pouvoir utiliser l'espace à notre aise. Sous les lits, on bénéficie de penderies des deux côtés, mais aussi de placards qui viennent s'additionner aux placards qui sont déjà ici. Et sous mes pieds, là, on a également des placards qui se cachent sous le plancher. Toujours côté confort, éclairage LED à 100% sur le véhicule. Ici, on bénéficie de prise 12 volts mais aussi d'une prise de 120 et on a euh, en tête de lit des prises USB également sur lesquelles on va pouvoir venir se connecter. L'aménagement de la salle de bain a été entièrement revu puisque les placards sont maintenant positionnés sur la gauche et on peut enfin accéder facilement à l'évier qui n'est plus obstrué par le placard qui venait surplomber euh, le lavabo. Le lavabo qui a été également revu puisqu'on nous a enfin supprimé ces éviers à vasque plate qui était constamment euh, euh, compliquée à nettoyer où l'eau ne s'évacuait pas ici on a une vasque en forme ovale dans laquelle l'eau peut enfin s'évacuer naturellement côté douche elle est toujours aussi agréable et nous quand on revient d'une séance de sport on aime bien pouvoir venir se doucher on a de l'eau chaude à volonté et ça c'est quand même pas mal le véhicule est prééquipé pour recevoir une télévision 12 volts que l'on peut brancher donc sur les prises ici euh, ou celles qui sont dans la chambre, nous, nous préférons voyager sans télévision. Passons maintenant au poste de pilotage. Je suis personnellement très content de revenir sur Ford puisque je préfère l'agencement largement euh, du Ford, d'abord à commencer par les fauteuils. Il est vrai qu'il ne pivote pas aussi bien et aussi facilement que ceux du Fiat, mais on va s'arrêter là pour les comparaisons. Ici, on a des accoudoirs que l'on va pouvoir bouger à volonté, alors que ceux du Fiat, il fallait agiter une molette euh, sans arrêt. Moi, je, personnellement, je ne trouvais pas forcément euh, ça euh, très agréable. On a une multitude de rangements sous la nouvelle casquette, qui est une casquette qui est euh, plus étroite, mais qui offre vraiment plus de rangements euh, au-dessus. Euh, et on a également des éclairages LED euh, qui viennent ici. Cette nouvelle casquette avec ce Skyroof plus étroit s'ouvre avec quatre loquets et une manette sur laquelle il va vous falloir agir dorénavant pour pouvoir relever le Skyroof. On bénéficie du nouveau tableau de bord Ford avec le combiné audio Bluetooth avec également des prises USB sur lesquelles vous pouvez brancher votre téléphone pour pouvoir écouter de la musique ou bénéficier de votre GPS sur Waze par exemple. On bénéficie également de la boîte automatique 6 vitesses dont on a déjà parlé tout à l'heure avec une aide au démarrage en côte. On a ce tableau de bord qui est euh, beaucoup moins criard pour ma part, en tout cas que je, que je préfère, euh, avec euh, des lumières bleu au lieu des lumières oranges du Fiat. Et puis, on, on, personnellement, j'avais un peu du mal avec euh, les, les commodos autour du volant euh, du Fiat avec lesquels je passais mon temps à me prendre les doigts dedans. Ici, euh, tout ce qui concerne le limitateur de vitesse ou euh, le cruise control euh, se trouve ici. On a beaucoup plus de données euh, sur ce petit ordinateur de bord. Je trouve ça mieux fichu. Ça reste un avis tout à fait personnel. Ce que j'aime beaucoup, en revanche, euh, sur euh, sur le Ford c'est que on sait enfin où poser sa gourde sa bouteille euh, quelle que soit la taille si vous avez une bouteille d'un litre vous pouvez la mettre ici si c'est une 1,5 litre vous pouvez la mettre en dessous et vous n'êtes pas toujours en train d'aller la chercher euh, dans les portières comme c'est sur le cas euh, euh, des autres véhicules on bénéficie également de l'allumage automatique des feux dès que la lumière baisse et de la mise en route automatique également des essuie-glaces et de feux anti brouillard alors comme vous pouvez le voir sur ce combiné radio, euh, il y a une multitude de possibilités puisque on a la possibilité d'adapter un GPS, on a la radio, on a les nouvelles radios numériques, ce qu'on qu appelle les DAB+, ne me demandez pas la signification, je ne la connais pas. On a le Bluetooth pour pouvoir connecter euh, son téléphone, on a donc des prises USB, on peut brancher un iPod, on peut se brancher directement avec un téléphone Android ou on peut brancher euh, des enceintes par exemple dessus également. On ne maîtrise pas encore bien tout l'ensemble, mais on peut voir qu'ici, par exemple, eh bien, il faut insérer une carte pour le GPS. À ce moment-là, il y a une section GPS qui se met en route, mais on a également la possibilité d'allumer la cam arrière, ce qui vous sert de rétroviseur quand vous roulez, Et donc vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être en marche arrière pour pouvoir bénéficier d'un rétroviseur arrière. n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. C'est en France que nous allons rayonner une fois de plus cette année. Nous ne repartirons pas à l'étranger compte tenu des conditions sanitaires. Alors, si vous voyez qu'on est dans votre région, pensez à nous faire un petit coucou sur Instagram, sur Youtube ou sur Facebook. On aura plaisir à venir discuter avec vous. En attendant, je vous dis à très bientôt.